Donc, lundi, Mars entrera dans votre neuvième maison, dans le Verseau. Et durant son passage dans cette maison, vous aurez soif à apprendre plus que jamais. Vous voudriez vous instruire, apprendre des nouvelles choses, sortir de votre zone de confort, enrichir vos connaissances comme une nouvelle langue ou une nouvelle compétence au niveau par exemple, informatique ou des logiciels. C'est une excellente période pour étudier. Vous pourriez même apprendre un nouveau métier. Cette semaine, votre gouverneur Mercure sera conjoint à Neptune, dans votre euh, dixième maison. Ce serait le moment idéal pour entreprendre des études dans les matières artistiques en raison de votre imagination et de, vo de votre créativité accrue à cause de cette conjonction de votre gouverneur à neptune Vous pouvez devenir impliqué dans une intrigue ou une affaire secrète où il est important de maintenir les normes morales les plus élevées et la discrétion pour éviter les scandales. Vendredi, Vénus entrera dans votre signe pour vous offrir tout le charme et le charisme et fera ce qui va faire de vous un centre de gravité. Vous voudrez aimer et être aimé et vous pourriez prendre plaisir à séduire et vous sentir désiré. Le niveau affectif lors de ce passage de Vénus dans votre signe est primordial et c'est très favorisé par l'énergie de Vénus dans votre première maison. Au niveau professionnel, les discussions et les négociations seront favorisées par ce passage car elle va vous offrir, je parle de Vénus, elle va vous offrir un charme et un magnétisme personnel que vous n'hésiterez pas à utiliser pour convaincre les autres de vos idées et vos opinions. Pour les prévisions quotidiennes, lundi pour le Québec,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 mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre deuxième maison. Bien que vous pourriez être chez vous, mais euh, je ne sais pas les aspects de cette période montrent des trigones entre votre maison de revenus et euh, votre maison de carrière. Les trigones seraient des opportunités qui seraient à vous de saisir. Ces opportunités euh, pourraient être soit des revenus supplémentaires provenant peut-être de vos écritures ou de votre créativité, ou bien des ventes qui, euh, ou bien que vous pourriez faire même si vous étiez chez vous. Opportunités aussi de communication qui seraient bénéfiques pour vous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 à Neptune vous rend focalisé sur les communications portant sur des sujets spirituels ou sur les mystères, tout ce qui est ou bien tout ce qui est inexplicable, les secrets et les recherches de la, vie, de la vérité ou les recherches en général. Ce serait le moment idéal de vous lancer dans un projet artistique ou même dans des études dans le domaine de l'art. Vendredi et samedi, toujours la lune dans votre troisième maison, mais fait un trigone avec le soleil et Vénus. Vénus aura entré dans votre signe. Physiquement, mentalement et émotionnellement, vous serez très confortable dans votre peau et votre concentration et focalisation intellectuelle seront au beau fixe. Très belle période, toujours pour tout ce qui a rapport avec la créativité et l'art, incluant les films, les caméras, même les caméras digitales. Je parle de webcam, ça aussi pourrait être favorisé par ces énergies. Dimanche et lundi, la lune sera dans le vierge, dans la vierge, votre quatrième maison. Vous pourriez vous sentir émotionnel pour aucune raison apparente. Vous trouverez de la difficulté à vous motiver pour accomplir certaines tâches qui traînent. Des sautes d'humeur pourraient s'imposer et quelques irritations. Aussi, Et vous pourriez avoir tendance à être opiniâtre dans vos approches. Alors, soyez prudent à propos de la manière dont vous réagissez et patientez les prochaines journées. Euh, votre morale sera beaucoup mieux. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers jumeaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Euh, aimer, commenter et surtout partager s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.